Salut à toutes et à toutes les amis de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien pour ma part, ça va très bien aujourd'hui en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur qu'en Faction V3, le meilleur serveur du moment, euh, du moins qui va bientôt être du moment, bref vous allez comprendre dans cette vidéo aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui les amis on va parler des nouveautés qui étaient rajoutées encore au launcher on va aussi parler de la date d'ouverture et on va parler aussi de ce qu'il nous reste à accomplir avant la date d'ouverture. Donc, Commençons par le commencement, les amis. Comme vous avez pu le voir, le launcher a été encore mis à jour. Il reste une dernière mise à jour avant que tout soit prêt. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau au serveur niveau euh, item modé, etc. Je vous le dis tout de suite, les amis. Cette version-ci de Cofaction, du moins la V3.03.00, en fait la V3 complètement, euh, n'a pas énormément de nouveautés parce qu'on a dû tout tout tout tout tout refaire à zéro en fait. Donc il euh, y a juste les textures qui étaient les mêmes. Tout a été refait de A à Z et on va ajouter des nouveautés euh, plus importantes au cours des mises à jour, comme on faisait la, de la dernière version, par exemple la dernière version, la V2, il n'y avait pas les buissons au début, on les a rajoutés au cours de version, etc. C'est toujours comme ça sur version et ça va être encore comme ça pour cette V3. Donc voilà, c'est toujours, c'est Mosca maintenant qui va bosser pour faire les updates de la, de la V3 comme à la V2, donc ça devrait être du bon contenu connaissant Mosca et les idées que l'équipe ont euh, trouvées pour les premières updates. Donc, on va commencer directement avec le launcher en ce moment. Donc, qu'est-ce qui a changé de ce launcher-ci? C'est que maintenant, vous pouvez custom tout truc en fait c'est juste ça la différence c'est que vous allez pouvoir custom plusieurs trucs dans le mode qui était pas custom avant il y a aussi un hdv custom comme vous allez pouvoir voir oh, magnifique je vais vous montrer plus en détail donc par exemple je vais prendre euh, une clé Lucky Box, tiens par exemple prendre une clé Lucky Box, on va la mettre à l'hdv hdv add euh, c'est celle pardon celle où vous pouvez mettre aussi create donc c'est un des deux vous mettez par exemple 1000 la quantité on en veut juste un il y a des taxes bien sûr parce que bon vous avez compris, c'est le but de l'économie aussi, pour pas que les gens mettent de la merde à l'HDV aussi. Et là, vous allez voir, il est vendu par expire dans deux jours. Je peux voir mes items que je vends, je peux chercher, je peux faire des recherches. Euh, je peux trier en ordre du fonction, je peux trier en fonction du temps et je peux réinitialiser euh, pour voir les, les, ce qui a été rajouté depuis. Donc là, il n'y a rien d'autre de ça. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, il y a un HDV dans le truc. Il y aura aussi, comme vous allez voir, les events, y aura, vous avez déjà vos macros. Vous avez aussi euh, les waypoints, donc euh, tout ce qui est Raise Minimap et tout. Et vous allez avoir le magnifique wiki, on va en parler tout de suite après. Donc, euh, on rentre dans... ça c'est pour le launcher, qu'est-ce qui est de nouveau dans le launcher. Donc, pas grand-chose, bon vous pouvez configurer pour voir vos TPS, vos trucs comme vous voyez ici. Moi, je vois les TPS, vous n'allez pas les voir. Euh, vous allez pouvoir voir vos FPS, vos Pings, vous allez pouvoir voir plein de trucs. Bref, le launcher il est vraiment customisable comme vous le souhaitez, quoi. Ensuite, on a euh, les items que je vous avais parlé avant, donc l'échelle en énergie. ça c'est l'endroit que je vais faire pour les Youtubers, je suis en train de la créer en même temps. Donc ça c'est le truc que je fais pour les Youtubers. Donc l'échelle en énergie, le coffre en épheline on en avait déjà vu, le reine de Mort, on avait déjà vu, euh, la pharmax en volcanite on avait déjà vu, c'est juste une pharmax. Euh, on n'avait pas parlé de ça mais on va en parler bientôt. Ça c'est un nouveau bloc, ça, ça s'appelle le K-Block, donc c'est le bloc non-pistable et protège contre les crash-co. Donc il est super difficile à miner. Um, donc comme on peut voir ici, ça c'est un bloc anti-crash-co Ici c'est le cripsy il est impétable avec le creeper et tout Mais, mais, mais, mais, pardonnez-moi Il est pistonnable avec les sticky pistons et les pistons euh, normales Et l'obsidienne qui est pétable avec, euh, comme d'habitude, la dynamite et le creeper table d'enchant et en euh, sont cassables aussi avec ça Donc ça sert à rien de faire des bases comme ça euh, Ensuite, bon, la nouveauté que vous attendiez tous, c'était ces fucking buissons. Donc, comme vous savez, la plupart d'entre vous, les amis, n'aiment euh, pas, le, euh, pas le fait que les buissons soient trop cheap. Donc, on a décidé de faire quelque chose d'assez intéressant. Et c'est de les laisser pousser euh, par plusieurs grades. Comme on peut voir, le buisson de... Euh, ça c'est quoi? C'est XP, je crois? Le buisson d'XP, il les pousse beaucoup plus vite que le buisson de Volcanite, par exemple. Ou euh, Epidote, Nephéline et... Euh, énergie. Pourquoi C'est très simple parce que les, les, les, celui à XP, il donne des bouteilles d'XP Et les autres, je vais vous en faire pousser un, par exemple comme ça Ok, il va juste pousser comme ça On va voir si on peut pas en faire pousser, ah, encore Alors, Des fois, on peut réussir à les faire pousser avec l'arrosoir plus rapidement Mais attention, l'arrosoir a une durabilité et des pourcents de chance de réussite. Donc sur l'XP, quand tu l'utilises, tu as 40% de chance euh, Je vais en prendre une nouvelle, je vais... Attends, on va prendre celle-là qui est là, et je vais vous montrer vite fait donc, euh, pour ce XP, c'est 40%. Mais par exemple, pour une volcanique, j'utilise 1. Vous voyez, j'ai pas eu de chance qu'il pousse. Encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 8e, il a poussé. Ouais, exactement. Au huitième, mon truc a poussé. Donc, c'est vraiment c'est quand même assez dur à craft, ce truc. Mais ça peut facilement vous faire... vous pouvez être super chanceux comme pas chanceux du tout. Donc là, on va voir si on est chanceux un peu. On est encore chanceux, il a poussé. Et est-ce qu'il va pousser encore un peu Oh, oh, oh Non, ouais, il a poussé lui aussi. Et par exemple, l'épidote. Oh Tu vois, l'épidote, on l'a eu en un coup. On est vraiment été chanceux, l'épidote. Euh, L'énergie, c'est 35%, on l'a eu en un coup. Lui, on l'a eu un deux coups. Oh Lui, il a poussé déjà plein. Donc ça, c'est cool. Ça nous en fait un. Des fois, on en a de 1 à 3. C'est plutôt cool. Et lui, on l'a pas. 2, 2, on l'a eu en deux. 1, 2, en deux. 1, hop oh, un. On l'a eu en un. Lui, c'était combien de pourcent de chance 25. 25 encore. Lui, on l'a pas. Non, non, non, non. Oh, on a eu après quelques-uns, lui. Il m'en reste 4. Donc 1, 2, 3, 4. Oh, il a poussé au quatrième. Euh, Il nous reste zéro durabilité. On va le mettre sur celui d'en dessous. Et voilà. Il casse comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant ce, ce nouveau système de buisson. C'est-à-dire que vous pouvez les faire pousser vite avec l'arrosoir. L'arrosoir a 25 euh, de durabilité. Et vous pouvez... Euh, vous allez, je sais pas si vous allez pouvoir la réparer avec le Reaper All encore. Ou le Fix All ou peu importe. Je ne sais pas encore ça. Mais d'après moi, euh, non. Le craft est quand même assez euh, assez difficile. On va pas se mentir. Regardez, c'est 4 poudres avec ça. Donc, c'est pas... Difficile, difficile si vous faites un volcan, vous, vous allez pouvoir l'avoir assez facilement. Parce qu'au volcan, il y a 3 minerais. Donc, si, ouais, si, c'est fa faisable, les gars. C'est faisable. Mais c'est difficile, c'est sûr. Aussi, il y en a beaucoup qui sont demandé pourquoi euh, les trucs ils poussaient sur de la terre normale. C'est pas de la terre normale, en fait. C'est de la terre brute. Et la terre brute n'est seulement obtenable que dans les votes et les events. Donc, euh, c'est déjà aussi beaucoup difficile. La terre brute, elle se trouve pas dans la map normale. Elle est pas dans la map. Donc, il faudra vraiment qu'il trouver euh, la terre brute aussi, en plus des graines. Donc, tout est trouvable et gagnant. Dans les events, donc par exemple le KOTH, le temple et euh, par exemple les avions et tout, ça va être très important de les faire pour justement obtenir les graines, oui, mais aussi. Euh, obtenir les, euh, la terre et euh, les arrosoirs et les trucs. D'ailleurs, les arrosoirs, la terre euh, et, je crois, le cœur, vous pouvez l'obtenir en votant, donc euh, vous pouvez obtenir tellement de trucs en votant, les votes sont vraiment cheatés sur le serveur, donc si jamais vous voulez voter pour le serveur et aider le serveur, c'est le moment de le faire. Donc voilà, ensuite, bon, vous connaissez tous l'harvester, il y a juste une nouvelle texture, donc on va le prendre, je vais vous montrer, voilà, il y a juste une nouvelle texture de l'harvester, sinon ça reste la même qu'avant. Euh, ça, mine, euh, ça prend tous les trucs qu'il y a dans votre chunk et ça les met dans l'orfester Vous allez juste ouvrir l'orfester pour récupérer Malheureusement, il n'est pas terminé Donc si j'ouvre, mon jeu va crasher. et on ne veut pas que ça crache. Donc voilà pour les nouveautés ou Les petits, nous, les petits ajouts qu'il y a eu au niveau du... Euh, du il y a le wiki comme je vous ai parlé Je vais va, va, va vous en parler Je vais vous montrer à peu près les crafts Donc par exemple pour le creepsie, vous voyez, c'est un bloc d'obsidienne euh, un, blo un creeper entouré de blocs d'obsidienne Le K-Block, c'est un bloc d'obsidienne entouré d'un lingot donc, vu que c'est plus difficile à obtenir. Mais je pense qu'on va changer pour un lingot. On va mettre une poudre. Je ne sais pas encore. On va voir. L'arvester, vous le savez, c'est des pistons avec euh, le cœur de volcanite. La potion, vous savez, c'est quoi C'est avec la plume. Je manque la plume, je ne sais pas pourquoi. Les minerais, vous pouvez voir l'ordre des minerais. C'est plutôt cool. La poudre de volcanite, maintenant, ça, ça permet de crafter des lingots. Donc, pour crafter le lingot, ça prend 6 poudres. Voilà. Ensuite, les armures, vous savez tous comment les crafter. Ça, c'est pas la bonne texture. On va la changer, inquiétez-vous pas. Euh, la pharmax, c'est quand même dur à crafter. Ça, Regardez, quand même, vachement dur à crafter. Pour l'instant, vous allez me dire, ouais, ça sert à rien de crafter une Pharmax. Elle fait rien comparativement aux autres. Oui, c'est vrai. Mais dans le futur, il va y avoir la, mise à, la prochaine mise à jour. Il y aura une nouveauté sur la Pharmax qui va être plutôt intéressante pour vous. Donc, ça, c'est pour ça qu'on l'a mis maintenant. Mais elle n'a pas déjà les nouveaux ajouts qu'elle doit avoir. Mais bon, c'est pas grave. Le joint, bon, comme d'habitude, il se craft comme ça. La pomme en épisode comme ça. Le cœur, il se avec 4 lingots de volcanite. Le bâton, comme ça, 2 lingots. Et euh, le cannabis, bon, faut faire sécher le cannabis normal pour faire des joints. Ça, je pense que vous avez compris. La dynamite, c'est 4 euh, épidotes avec de la TNT là et l'arrosoir c'est comme ce que je vous avais montré avant il reste encore d'autres items qu'on va rajouter comme vous savez savoir on doit avoir un bloc de stockage ça s'appelle le bloc de stockage c'est un baril de stockage en fait c'est un, un nouvel item et euh, aussi le hopper en volcanite je ne sais pas s'ils vont être prêts pour l'ouverture du serveur qui aura lieu euh, dans quelques semaines euh, le souci c'est que je ne veux pas vous dévoiler la date parce qu'on fait un concours sur twitter c'est celui qui euh, on fait des les trucs là, de retweet donc si vous voulez aller retweet vous allez avoir la date officielle euh, très très très très bientôt donc euh, voilà je vais remettre ça pour les youtubeurs je vais finir le truc à youtubeurs moi et je vais continuer aussi à travailler sur le parce qu'il reste quelques petits trucs à aussi regarder il y en a beaucoup qui se demandaient plein de questions à propos des, des events et tout donc les, les events qu'il y aura ça va, va être le temple, le volcan le KOTH ainsi que euh, avion, les avions pour l'instant. Mais il y aura aussi plein de petits mini-jeux dans notre casino. Donc comme vous savez, il y aura un casino sur serveur. Vous avez le barmaid. Donc le barmaid comme ça. Vous avez aussi le min. Euh, c'est quoi déjà la commande? Min euh, 10 000 je crois que c'est. On va mettre 5 min. Donc voilà, vous avez toujours le petit min que vous pouvez gagner de l'argent. On va faire les quatre coins. On va faire le du milieu. Ah, on a tout perdu. Donc vous avez le démineur. Vous allez aussi avoir le coin flip. Donc le coin flip qui est déjà là. Et vous allez aussi avoir, vous savez déjà, le jackpot. Donc là, le jackpot, il est bugué, mais il va marcher très bientôt. vous inquiétez pas. Le système de points va fonctionner comme en ancienne version. Donc, vous allez devoir farmer les citrouilles, les melons, toutes les farmes. Vous allez devoir les loots de mobs, les minerais, les blocs. Bref, tout, tout, tout, tout va être échangeable contre des émeraudes. Sauf que la seule différence, c'est que cette fois-ci, euh, les points ne seront pas un point physique comme ils étaient avant. Donc, le point physique, c'était ça avant. Maintenant, quand vous allez faire un échange, euh, vous allez obtenir de l'émeraude. Et quand vous allez changer votre émeraude dans le menu, va directement ajouter le point au classement parce que euh, ne veut pas de, euh, que des factions, par exemple, je donne un exemple tout court, mais la favoritis, la favoritis 1, 2, 3, 4, 5, ils passent tous les points à la favoritis 1. Donc, vous voyez, c'est pour éviter ce genre de truc, et en même temps, vous les joueurs, vous allez peut-être pouvoir avoir un classement de qui a déposé le nombre de points, etc. etc Donc ça on va peut-être voir pour faire un truc comme ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont proposé sur euh, Twitter quand j'en avais parlé. Donc voilà, c'est pas mal toutes les nouveautés à propos de ça. Donc en ce moment, on est à 75 retweets à l'heure que moi je fais cette euh, vidéo-là, non, 70 pardonnez-moi, et euh, en fait, au 100 retweets, on va donner un autre chiffre, donc euh, voilà, jusqu'à euh, jusqu temps qu'on vous dévoile la date officielle du serveur, et puis voilà, dans quelques semaines, les amis, j'espère que vous allez avoir atteint ce palier pour pouvoir là, le, vous l'annoncer avant que la, la journée de l'ouverture arrive, quoi. Donc, euh, voilà, je vous aime énormément. Merci de supporter Cavaction malgré tout le retard et tous les ennuis et les embûches que j'ai eues. Euh, un gros merci aussi à l'équipe de, euh, de SK qui m'ont permis de... Euh, de vous ouvrir ce launcher parce que c'est eux qui ont fait le développement du launcher et tout c'est grâce à eux que nous en sommes là aujourd'hui donc merci beaucoup à tout le monde qui a participé au développement de Kavaxon ou pour les textures etc je veux pas oublier personne mais Watis, euh, Thibault et euh, Fly, euh, pas Flydesign Silent motion ou motion Je sais plus c'est quoi son pseudo, je suis désolé C'est eux qui ont en fait les textures euh, Il y a aussi euh, d'autres gens qui ont, qui ont fait d'autres trucs mais j'ai pas vos noms en tête là en ce moment Mais merci à vous tous qui ont participé Je vous aime énormément Et j'apprécie le, le support que vous apportez à notre projet Donc euh, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Spoil La prochaine fois les amis ça va être sûrement la vidéo ce que je vais vous révéler la date d'ouverture et vous présenter une, la présentation totale du serveur Donc là c'est juste des petits trucs comme ça que je vous présente Mais inquiétez-vous il y aura une vraie vraie vraie vraie présentation qui va durer genre 20-30 minutes Qui va arriver lorsque le serveur va être totalement prêt Parce que là j'attends toujours après le spawn Il devait être livré aujourd'hui mais là sa prestige il n'est pas toujours livré Putain, ça m'énerve tout ça Bref, je vous aime, laissez un pouce bleu Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao